Pour moi la fiction est un mode d'intuition pour le philosophe c'est à dire c'est grâce à la fiction que les concepts du philosophe se remplissent et, et qu'ils évitent de tourner à vide euh, donc il y a deux usages possibles de la fiction l'un est spéculatif pour aborder des domaines ignorés par la tradition philosophique par exemple, « Le bord de la mer » par opposition à la terre ferme ou « La phobie » par opposition à l'angoisse. Mais dans ces livres, il s'agit plutôt d'un usage critique. C'est-à-dire, il s'agit d'utiliser la fiction pour mieux analyser un certain nombre des concepts qui euh, structurent notre vie. Par exemple, celui de « machine. Quand on parle de machine, on entend pas seulement les machines qui existent ou même les machines que les sciences ou la technologie peuvent envisager comme possible, mais tout un imaginaire de la machine qui est véhiculé dans, dans ce mot machine. Et donc, si on veut comprendre ce qu'on entend par machine, il faut en fait faire intervenir toute la fiction. D'abord, pour moi, le philosophe donc travaille dans la fiction, et c'est-à-dire il ne parle du monde réel que à travers ce possible de la fiction du coup il ne peut pas prétendre prédire l'avenir les scientifiques peuvent prétendre prédire l'avenir un physicien voit une pomme tomber avec des instruments il va dire à quelle vitesse elle va toucher le sol peut-être qu'un sociologue peut prétendre prédire l'avenir il connaît mes revenus mon niveau d'étude mon genre il prédit pour qui je vais voter avec une certaine marge d'erreur mais une bonne statistique en revanche, le philosophe, lui, ne fait que euh, mettre en évidence des possibles sans, euh, sans pouvoir dire s'ils se réaliseront ou non euh, dans la vie. C'est une première chose. Donc, euh, euh, c'est, si l'on veut, un lanceur d'alerte, mais un lanceur d'alerte dans le possible. Euh, la deuxième chose, c'est que... Il faut éviter euh, de tomber dans une technophilie trop franche ou une technophobie trop franche aussi. Et mon but par la fiction, ce n'est pas tant en fait de, de lancer des alertes ou ni de faire euh, l'apologie de, de, des technologies, c'est beaucoup plus d'en montrer l'étrangeté, c'est-à-dire de montrer que dans les technologies contemporaines se joue une transformation de notre vie et que si on les regarde avec un peu de recul, on voit euh, leur étrangeté pour prendre un exemple hein, de, de ce recul de ce que j'entends par euh, ce recul ce serait comme un, un phénomène de, de recadrage euh, quand on regarde les publicités technologiques euh, que ce soit à la télévision ou sur toutes les plateformes on voit des humains devant leurs écrans et qui sont toujours souriants. Et évidemment, le regard est happé par ce même écran que regardent les humains. Mais si, peut-être, on peut recadrer l'image, eh bien, il y a une grande étrangeté dans ce sourire permanent de ces humains face aux technologies. Et c'est cette façon dont les technologies prétendent nous rendre bizarrement heureux qui m'intéresse. C'est donc dans cette étrangeté beaucoup plus que, que dans leur danger, en fait, réel. L'extension euh, des machines, on peut la lire à, à plusieurs niveaux. On pourrait dire, euh, finalement, c'est la thèse, par exemple, d'auteurs comme Jonathan Crary, euh, euh, c'est le capitalisme, à savoir euh, le capitalisme. Euh, bien, s'est étendu dans l'espace, il a englobé le globe terrestre, euh, pour le meilleur ou pour le pire, euh, mais il s'étend maintenant dans le temps humain. Donc, euh, nous utilisons nos machines de plus en une de une part de plus en plus grande de notre temps statistiquement apparemment nous dormons de moins en moins parce que nous pianotons sur nos téléphones ou nous regardons des séries à la télévision c'est une extension dans le temps et finalement c'est le, le la continuité du capitalisme une autre lecture que l'on peut faire à partir d'un auteur que j'aime beaucoup qui est un moins connu un romancier anglais du 19e siècle Samuel Butler dans son roman Erevon Samuel Butler défend l'idée que les machines ont une tendance à l'extension c'est-à-dire elles n'ont pas ni l'intelligence humaine ou la conscience humaine ni même l'instinct animal euh, elles n'ont rien de tout ça mais elles ont peut-être un peu comme un cristal qui se développe une, une tendance à l'extension les machines s'étendent et il faut donc les voir c'est un peu comme une fiction où donc les machines auraient intérêt à s'étendre que ça voudrait dire par exemple que la voiture eh bien elle est finalement elle est belle euh, séduisante pour engager les humains à l'utiliser à l'user et donc à la remplacer par un à en fabriquer une autre et à la remplacer par un modèle qui sera encore plus beau encore plus performant et que donc dans ce dans ce phénomène on peut ou bien lire de façon assez banale que les humains améliorent les machines ou bien lire à l'inverse que les machines sans leur prêter la conscience ni l'intelligence ni l'instinct utiliseraient en fait les humains pour se développer pour s'améliorer qui aurait donc une tendance euh, une tendance à Inhérente à l'extension, et là euh, le danger c'est que peut-être à un moment euh, euh, nous euh, soumettons notre logique propre et nos intérêts propres à cette tendance à l'extension de la machine. Et quand on parle de changement climatique et des différents dangers écologiques. Il faut peut-être à un moment euh, essayer de reprendre une sorte d'autonomie par rapport à ces machines parce que les machines s'étendant peuvent euh, eh bien avoir des intérêts finalement autres que ceux des humains et, et nous amener à notre perte. Encore une fois, donc, je ne parle du monde réel qu'à travers le possible. Je ne prédis, le philosophe, à mon sens, ne prédit pas l'avenir, mais euh, ce que je veux faire dans ce livre, c'est quand même montrer, encore une fois, l'étrangeté de cette relation... Et euh, le risque que nous courons à euh, soumettre donc notre, notre logique, en nos intérêts, notre forme de vie à celle de la machine. Que si vous prenez euh, un, que ce soit un téléphone portable ou un robot compagnon, un de ces petits robots qui, dans les années à venir, d'après les constructeurs, seraient euh, amenés à nous accompagner euh, dans nos foyers, un téléphone portable ou un robot compagnon ne nous dira jamais euh, mets-moi à la poubelle il, dans le, dans, il nous dira peut-être je, je suis cassé euh, achète un autre moi-même ou un moi-même plus perfectionnement mais il nous dira jamais jette-moi à la poubelle je suis dangereux pour toi et, et donc c'est à nous de, de, euh, de faire ce raisonnement et, et, et de garder oui une, une Sinon, une autonomie que nous n'avons peut-être jamais eue, au moins un, une distance et une possibilité de recul par rapport à, à ces machines. Disons qu'il me semble qu'il y a un vrai danger dans le fait de, de perdre cette autonomie euh, dans un contexte écologique euh, euh, problématique. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ces machines, les robots compagnons par exemple, prétendent nous, nous, nous rendre heureux. C'est une fiction. On pourrait faire d'autres fictions, des fictions dystopiques, où elles nous rendraient bêtes, ou peu importe. Mais c'est aussi une fiction qu'il faut prendre en compte, puisque pour moi, la philosophie s'appuie sur tout un nombre de fictions qui fonctionnent, de fictions auxquelles nous adhérons, et cette fiction que les machines nous rendraient heureux, c'est une fiction qui fonctionne et qu'il faut prendre au sérieux. Donc, finalement, est-ce qu'on peut euh, envisager que prendre au sérieux l'idée que... Ces machines nous rendraient heureux, comme sur les publicités, les utilisateurs de ces nouveaux téléphones portables ou de ces nouveaux robots compagnons sourient un peu béatement, mais ils sourient, ils sont heureux. Finalement, si on laisse de côté cette question la question écologique, pourquoi, euh, euh, pourquoi refuserions-nous ce bonheur que euh, les machines nous proposeraient euh, ce qui m'intéresse au moins, c'est d'essayer de l'analyser, et encore une fois, d'en montrer l'étrangeté. Que peut-être elles peuvent nous rendre heureux, mais elles nous rendront bizarrement heureux. Et pourquoi y a-t-il cette bizarrerie Qu'est-ce qui fait, encore une fois, que sur ces publicités, les utilisateurs sont bizarres et, et pour moi, c'est parce que les machines nous transforment sur euh, euh, toute une série de plans, euh, aussi bien dans nos corps, en fait, que, que dans nos esprits, euh, dans notre psychologie, si l'on veut. A mon avis, l'une des grandes nouveautés hein, des, des technologies contemporaines, c'est effectivement de euh, s'attaquer à ce qu'on appellerait l'intériorité, c'est-à-dire tout ce qui relève de la pensée, du sentiment, euh, tout ce qui semble être euh, euh, caché. Quand euh, j'observe quelqu'un, euh, que je, je, voilà, je vois quelqu'un, il a l'air fatigué, mais peut-être il, il est finalement heureux ou il a l'air triste ou l'inverse et finalement... Nous sommes chacun censé savoir comment nous nous sentons. Si quelqu'un me dit à ah Pierre, tu as l'air fatigué aujourd'hui, je dis non, non, non, je suis, je suis très content. Si on accorde qu'on peut dire que je mens, mais si on accorde que je suis de bonne foi, on dira bah oui, il a l'air un peu fatigué, mais en fait, il est content. Je suis censé savoir comment je me sens et euh, les. Et donc on peut dire cette intériorité, j'en suis comme le dépositaire. Et il me semble qu'il y a toute une série de d'applications ou de nouvelles technologies dans les neurosciences qui visent en fait à décrypter cette intériorité et à mon sens à la transformer et au moins qui m'en dépossède. C'est-à-dire on peut très bien imaginer une machine et un certains nombres de scientifiques imaginent des machines qui me diraient à moi-même comment je me sens et dont je pourrais accepter qu'elles me connaissent mieux que moi-même. C'est-à-dire ce n'est plus dans mon fort intérieur que je me sentirais triste ou heureux, c'est sur mon écran qui m'affiche un score d'humeur à partir de, de toute une série de, de données. Et là, il y a une, une dépossession euh, de, de l'intériorité et à mon avis une transformation profonde de cette intériorité de la forme de vie qui l'accompagne je ne dis pas tout à fait ça mais je, je l'envisage comme une fiction ou au moins je m'intéresse euh, je m'intéresse à cette fiction cette idée voilà que développerait un certain nombre de, de concepteurs de technologies ou de scientifiques que en utilisant ces machines et ces machines disons d'introspection hein, ces machines qui me diraient comment je me sens que, en fait, je pourrais améliorer mes humeurs. De la même façon, finalement, qu'un un sportif ou un cycliste euh, qui euh, utilise toute une série de technologies. Pour connaître son corps et c'est le cas des cyclistes en particulier, hein, au lieu de de s'interroger sur leur niveau de fatigue, en fait c'est la machine pour dire vite qui leur dit à quel point ils en sont. Bah, en utilisant ces technologies, les cyclistes améliorent leur euh, leur euh, performance. Est-ce que de la même façon, je ne vais pas euh, où les humains utilisant ces machines ne vont pas finalement euh, être plus heureux et et encore une fois, mon but c'est de montrer l'étrangeté de cette manœuvre et, et de, de l'expliciter et finalement euh, de, nous, de nous permettre, disons, de choisir en, en, en connaissance de cause. Et, et moi-même, j'ai pas de réponse, euh, j'ai pas de réponse et que. Si ces applications d'humeur qui donc nous explicitent notre humeur, si euh, euh, elles nous permettent de nous sentir mieux, euh, est-ce que c'est un mal euh, Et je. Tout ce que je veux dire, c'est que nous aurions une forme de vie différente. Nous serions euh, des humains différents. Mais je veux certainement pas dire que, que je veux certainement pas dire que c'est un mal et dire que c'est un mal de se sentir bien grâce à une machine pour moi ce serait de la technophobie le livre s'ouvre sur une espèce de fable qui est inspirée d'un de, de inspiré d'un personnage de enfin d'un oncle en fait qui qui euh, euh, utilisé lorsque j'étais enfant, il avait énormément de thermomètres. Il laissait des thermomètres partout dans la maison et des thermomètres pour voir la température de l'air extérieur. C'était une espèce d'obsession chez lui que euh, ces thermomètres. J'ai observé ça enfant sans trop comprendre et rétrospectivement j'ai compris en fait que il était persuadé. Que euh, quand on a chaud on attrape plus facilement des, des maladies et des virus choses comme ça et qu'au lieu de se demander s'il avait chaud en fait il préférait regarder le thermomètre et plus de 20 degrés il savait qu'il devait enlever sa veste moins de 20 degrés il l'a gardé ça lui évitait de réfléchir et que faisait-il en fait il remplaçait une angoisse assez vague le fait d'être malade une sorte d'hypochondrie par ce qu'on pourrait appeler une phobie ou une angoisse beaucoup plus, une peur beaucoup plus pointue, euh, celle d'avoir chaud. Et cette peur, il l'a régulée grâce à une machine, un thermomètre. Le thermomètre me dit si j'ai chaud ou pas, si je risque d'être malade ou pas, je m'adapte en conséquence. Et je pense qu'il en tirait un véritable bénéfice et que ça lui évitait euh, d'être dans l'angoisse. Et encore une fois est-ce un mal euh, finalement c'était une façon de se débrouiller avec la vie et avec ce, ce qu'elle peut avoir euh, ce qu'elle peut avoir d'angoissante finalement euh, euh, ces machines et c'est pour ça que je parle de bienveillance des machines avec euh, une, une, une sorte aussi d'ironie mais je parle de bienveillance des machines parce que ces machines elles semblent où elles prétendent au moins nous surveiller pour notre bien et peut-être nous font-elles du bien, et, et dans ce cas-là, euh, euh, pourquoi vouloir euh, euh, leur échapper? Pourquoi vouloir euh, refuser ces nouvelles formes de vie? Euh, je ne pense par exemple certainement pas que ces machines nous rendraient bêtes. Euh, et clairement, il euh, euh, y a toute une série de tâches que je fais beaucoup mieux avec ces, ces machines. Donc, je ne pense pas qu'elles nous rendent bêtes, qu'elles nous rendent euh, qu'elles euh, que en elles-mêmes elles appauvrissent notre euh, notre monde. Le seul danger, pour moi, c'est le, le danger écologique. Que là, il faut quand même penser à ne pas s'aliéner totalement dans la machine. Mais pour le reste, il faut, à mon, à mon sens, analyser cette forme de vie, mais il n'y a pas de, de raison, de principe de vouloir euh, lui échapper et, et, et casser euh, les machines comme les ludistes du XIXe siècle.